La TDI a pris sa naissance et son essor en 1974. Donc, elle est issue d'une autre association, l'AFDAIM, membre de l'UNAPI. La spécificité de la TDI, c'est de pouvoir proposer un accompagnement, une tutelle des majeurs qui ont un handicap mental. Prévoir leur protection, la gestion de leur patrimoine, et le relais de parents qui pouvaient devenir euh, plus âgés, euh, pouvaient devenir empêchés d'exercer leur fonction de, de protection sur leurs enfants. Donc il y avait cette idée d'un relais qu'il fallait absolument mettre en place par rapport aux familles. Il y a le service mandataire, voilà, qui s'occupe des, des tutelles et des curatelles. Euh, ensuite, il y a le, y a le service d'information et de soutien aux familles, dans le cadre de la, des tutelles. Il y a le service emploi familial qui est un service qui, qui propose un accompagnement euh, par des auxiliaires de vie auprès des, des personnes en situation de handicap voilà. et ensuite il y a un service d'expertise. De, Disons que le, la TDI peut être euh, mandatée pour euh, expertiser certaines situations euh, difficiles voilà, et rendre un rapport à la, à la juge des tutelles. Euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est d'être bien campé dans, dans ses assises, dans son identité. C'est ça qui est important, voilà, qu'on puisse nous reconnaître. voilà. Euh, ce qui est important c'est la qualité, la qualité du travail, la qualité du service que l'on rend. On a fait le choix de ne pas avoir euh, de, de, beaucoup de, de, de mesures de tutelle pour pouvoir justement à côté développer nos, nos autres services et être euh, justement dans la communication et dans, dans la présence. Euh, non seulement... Euh, il y a la gestion des biens, du patrimoine, euh, la gestion financière, mais il y a aussi l'attention portée au projet de vie de la personne, d'être au plus près de ses besoins, de ses attentes, de ce qu'elle souhaite mettre en place dans sa vie. Alors, ce bien, principe de bien-traitance, il n'est pas spécifique à la TDI, hein, on le retrouve aussi dans, des, dans les autres associations tutélaires, mais euh, peut-être qu'à la TDI, ça s'est manifesté d'une façon plus, comment dire, plus précise, ça a été mis en action de façon plus précise dans nos relations avec les, les personnes accompagnées. La tutelle, c'est une, une action, hein, on met en place des, des actions de, de protection. Mais euh, à, à tout moment, on a besoin de se questionner sur le bien-fondé de nos actions. Donc euh, dans la structuration de la, de la TDI, il a été mis en place des, des lieux de parole, hein, plusieurs lieux de parole au travers de, de commissions et au travers de son comité éthique aussi maintenant. Euh, où euh, on peut se, se questionner sur euh, euh, le, le bien fondé, sur la justesse de notre posture dans l'accompagnement de la personne. Et donc euh, ce souci de s'occuper de la personne euh, majeure, des hein, majeurs, effectivement, euh, euh, c'est dans le respect de la, euh, des, libert des libertés individuelles de la personne. Comment être à la fois protecteur, donner un cadre protecteur, et en même temps respecter euh, les libertés individuelles de la personne. Donc euh, je, je, je pense que cette pensée a été euh, au, un peu à l'origine. Voilà, à l'origine. C'est-à-dire que... Dans le rôle de la tutelle ou de la curatelle, il y a l'objectif de protection, mais il y a aussi un objectif d'éducation de la personne, c'est-à-dire de lui permettre d'acquérir des, des capacités de, de réflexion et de décision par rapport à sa, à sa vie. Et donc, effectivement, pour nous, c'est une victoire quand on peut conduire une personne vers une autonomie. Le, le travail de la tutelle des majeurs ne se, ne se fait pas en opposition avec les familles. C'est un, un travail qui doit se faire en collaboration avec elles. Et, euh, et ça se construit, c'est une construction. Donc il faut qu'il y ait des moments de, de rencontre, d'accompagnement des, des familles. D'ailleurs, la TDI, elle a, elle a un double rôle. Elle peut être elle-même mandatée au niveau de la tutelle. Mais son deuxième rôle important, c'est le soutien des familles. C'est l'information et le soutien des familles qui exercent leur tutelle. Voilà. Donc on est à la fois soutien des familles ou en remplacement des familles quand il y a une, un empêchement à, à exercer la, la protection. Alors moi je suis venue vers la TDI au moment où je suis devenue tutrice de mon frère handicapé. Euh, nous avons été accompagnés de, par la TDI euh, d'une façon euh, moi que je trouve particulièrement intelligente parce que on a pu anticiper, on a pu anticiper euh, euh, ce qui s'est passé. Alors j'ai une de mes premières euh, euh, rencontres avec la TDI, c'est une réunion familiale euh, où il y avait donc euh, Ma mère, qui devenait âgée, puis des problèmes de, de maladie, euh, qui, euh, qui sentait qu'elle qu avait besoin d'organiser la protection de, de mon frère euh, au-delà de, de son décès. En fait, c'est ma mère qui a souhaité anticiper les choses. Et il y a eu une réunion familiale avec euh, mon autre frère, et, voilà. et c'est là que nous avons... Euh, euh, réfléchis ensemble que nous avons pris la, la décision euh, d'assurer une co-tutelle familiale pour notre frère, mais tout en étant aidé <rire> par les services de, de la TDI, voilà, qui nous a guidés dans notre travail. Et puis euh, la TDI nous a euh, fourni un, un service important par, euh, euh, par l'activité du service d'emploi familial. Voilà parce que nous avons pu bénéficier d'auxiliaires de, de vie voilà, qui ont euh, euh, permis euh, le maintien de, de mon frère en, handicapé dans son appartement, puisqu'il peut vivre dans son appartement euh, aidé par des, des auxiliaires. voilà. Donc euh, euh, ça, ça a été un, un moment important euh, et cette anticipation, je, je crois que ça, euh, ça a été important dans la continuité de la, de la prise en charge de mon frère. Voilà. Parce qu'on on avait peur qu'au moment du décès de notre mère, il puisse y avoir comme un vide un moment où les choses, l'organisation euh, est flottée, n'ait pas été décidée. Euh, voilà. Donc. Euh, euh, Vraiment anticiper une situation à problème, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que ça permet la continuité de, de la prise en charge. Mais c'est vrai que pour une personne, qui, une personne qui, a, qui se pose la question du choix d'un tuteur, effectivement, il y a, il y a vraiment il y a plusieurs possibilités de choix. On peut, on peut choisir un, un, tuteur, un tuteur familial, une personne proche, amie, un conjoint, voilà. Mais euh, il existe aussi des, des, des tuteurs euh, qui sont des, des travailleurs indépendants, profession libérale, et puis des associations qui proposent ce service. Et nous, dans notre département de l'Aude, donc, euh, à côté de la TDI, il y a l'UDAF, et puis il y a aussi l'APAM, voilà. Donc, euh, effectivement, il y a un choix qui est possible. Euh, mais en sachant que ce choix, il est, il est quand même déterminé par la juge des tutelles, au départ. C'est quand même la juge qui va proposer... Euh, euh, voilà. La personne aussi a une possibilité de, de changement en cours de tutelle. Si elle n'est pas satisfaite de, de ce qui se passe euh, euh, dans le cadre qu avait, qui avait été choisi au départ, elle peut demander euh, un changement, hein, ça peut être évolutif ah pourquoi alors euh, oui donc euh, oui mais parce que ça correspondait de mon côté à mon, mon passage à la, à la retraite donc euh, un temps libre un temps nouveau donc euh, j'avais terminé ma, ma carrière de, de médecin puisque j'ai été médecin carrière libérale hein, pendant 40 ans c'est donc euh, un sacré engagement et j'avais envie de de retrouver un sentiment d'utilité dans l'activité associative, voilà. Et puis euh, j'ai envie de dire que j'ai été, été séduite, séduite par le, la dynamique euh, associative, euh, parce que euh, je, quand, je suis, quand je suis devenue administratrice de la TDI, c'était un moment particulier où le, notre ancien directeur Serge Loubet avait déclenché tout un, toute une, une analyse institutionnelle de notre association et je, je pense que c'est quelque chose qui a été qui nous a été très très utile voilà et donc voilà j'ai été séduite par cette façon de, de penser l'association de, de vivre d'être active dans une association mais aussi de pouvoir Penser notre projet. Voilà, c'est. Voilà, donc. Euh...